Voilà, voilà, je suis là, je suis là, que suis là, je suis tout pour nous donner information. là, là, là, là, là, là, là, là, là, donc, moi, je comprendre, utiliser, recommander des produits, à recommander entreprises. de Je commencer points de points de groupe. Je même troisième e quatrième mois fast track qualification junior manager Trois mois après ce mois de d'inscription manam inscrire février février mars avril mai eler Instruments qu qu qu Donc, que vous avez sur team leader? J'ai pas niveau, Mais il y a junior manager, monnaie de de 250 euros minimum chaque mois. Ouais, monnaie continue, minimum 500 euros manager, minimum 1000 euros junior leader de team, minimum 1250 team leader. C'est ce que Comme je l'ai dit, après, il y a dû nous il y a changement, En tout cas, tout ce qui je veux dire, c'est que je veux dire plus de chance, vraiment dire que que je en France, nous avons clients privilégiés, en tout cas, les clients ont le monde préféré d'utiliser ce que produit. Nous avons des possibilités, qui ont la possibilité de nous dit, non seulement, nous moins de 20% de produits, mais avons invité les gens 10 euros pour utiliser ce que produit sans pour autant de 20%. Il faut que les gens puissent euros, pour les boutiques. que les le Il les clients le droit de faire les des un de les parce permettre. Nous ne recommandons pas de faire voilà, Nous de faire de la de nos clients. faire que possibilité de faire des de vraiment très faire de faire de oui, c'est ce Chaque jour, moy lan dire que je moy dire liste binak liste présentation d'activité, souparez-moi première formation de C'est très important parce que qui doit gagner le monde comprendre les qu'il Donc, il faut que voilà, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, vous nous, présenter, nous, nous, expliquer, nous, nous, nous, <laughs> voilà, je vous j'ai dit 100 tours, 100 tours am 80 euh, rendez-vous, hein, 60 tours de Présentation, nous 20 ou 30 partenaires, donc, nous avons dit que nous que nous avons Heureusement, on utilise les gens qui ont les gens qui la la qui pour voilà, qui a mon liste de non-accommodations, comme, voilà, un pourquoi, pourquoi, pourquoi. pourquoi... que les gens soient très bien, ils soient très bien, ils soient très bien, ils soient très bien, ils soient très bien, ils bonheur, très bien, ils soient très <de> de de L'autre c'est la même chose. Pourquoi il pour pour est fort Il est fort. Il est fort. fort. nous que premium que c'est déjà quelque chose pour l'histoire il faut liñi planification planification le xëc ci sa téléphone nga xol say contact xol ñi nga xamni ya ngi leen doon réseaux sociaux à b, -a, b -a, ni nga xamanteni xam nga len même parce que nous opportunité ce ya pas que nous yor ya yor après expérience de toute façon ya yor n'est-ce pas ya yor opportunité en quelque sorte et pour les bi kep Qu'est-ce l'avocat, docteur en tout cas, des en tout cas des choses. Parfois, il y a des choses. qui des choses. J'ai fait des des choses. J'ai des choses. des choses. qui des des choses. J'ai fait des des choses. des des choses. mais je suis sûr continuer relation avec au fur de de et à mesure que déjà avancé. nous que vous avez dit que vous avez Mais 30 minutes sur sa téléphone. 30 minutes pour que je sache que je suis motivé. deux minutes. sens il de y a préféré du faire des choses qui sont très de temps pour faire qui le temps yoyenoun, pour le pour faire des choses Il y a des qui a temps pour qui a pour commencé à Après, on dire déjà, le fait que les gens un sont ça va, ça bien. Qu'est-ce de dire je suis un peu plus intéressé. Je suis un peu plus intéressé. Je suis un peu plus intéressé. Je suis un peu de intéressé. Je suis un peu plus intéressé. Je suis un peu plus intéressé. Je Je suis un peu plus intéressé. le suis hamna dina la wax nga tellement YouTube, te envoyer lien zoom wala ki de mom xamna ni dafa compliquer beugul zoom nagn def appel a trois en tout cas les moyens sont tellement là wala mom be xamna ni nena youtube mo setan ko moko gënal ñu envoyer ko youtube ben présentation en tout cas lepp lu mu bëgg rek mëna pour mëna suivre présentation bu paré nga xej ce agenda bind touram bind téléphone bind heure bimu la wax bind jour bimu la wax dal di continue à avoir 30 minutes Il que 2 minutes Barry, 2 minutes, a de que ni? a 88, a il faut c'est la première personne, qui a deuxième personne, la troisième personne, quatrième, cinquième, sixième. que est-ce que voilà, la la la de la la la la que que je suis pas... Voilà, je ne et Mais j'aime bien parfois... Je vais exemple. Je vais vous donner un Je suis un exemple. Je vais un exemple. Je vais un exemple. Je vais un exemple. Je vais un exemple. Je un exemple. Je ni, ni, ni, ni. en tout cas man, opportunité pour vous. sympathiser avec moi présenter de vous mat ni ne 100 e pourtant tout le temps di je c'était de, juste pour Quelque personne, quelques personnes quelques numéros quelques partenaires qui ont été mais ce n'est que pour amener les, besojets, les, bizotres, les et tout ce tout ce qui est et tout ce qui est bien, et tout est ce qui est bien, et tout ce qui comprendre, tout est ce que est est ce est ce est ce non, c'est qui est forte, mo, kou for, kou li, est seul, qui est fort qui est qui est prêt et qui est Voilà, donc, euh, vous so, si trata, vous voulez, rendez-vous pour vous faire business, parce que business vous a de temps, un peu D'ailleurs, parfois, vous beaucoup de temps, que D'où business proposer. peut-être peut-être donc Mais du gis business, du gis entreprise. Voilà. Donc, euh, bien-être, parce qu'il qu y a peut de, de, de, de, de, de, de nous des choses, des milliers nous des des des secteurs des parce des des choses, des choses, voilà, amener une gamme entière la promotion de produits, bénéficier de qualité, moi j'en Nous aussi, je expliquer les, les, que les collaboration, une collaboration, la collaboration. Le fait qu'on ait commandé une collaboration, avec, ambassadeur avec un ambassadeur là, une de promotion, marketing, très qu'il y a de ces personnes parfois exactement ce que je veux Ou alors, je ne sais pas si je Je Mais si je veux dire je dire que je je je je je je je je je lolou parce que kabir vous donc façon approcher barina mashallah. sinon bu exercice pour mouy, invitation waye exercice mouy, closing closing mouy, deite, mouy, fermeture mouy, euh, toudere, en quelque sorte parce que je dit, voilà, je non, Voilà, voilà, je vais vous montrer de parce que bind ko semaine prochaine kabir. ma kit vraiment à mon parce que de... ça m'intéresse beaucoup. Bataille, l'eau, qui maintenant. Voilà, Kabir, tu as mis man, produit, tu produit, je un euh, formation y, mais surtout aussi des produits pour comprendre, pour expliquer, hum, ah, parce qu'il y a de ces personnes, quand on parle de formation, de parce que dans le toujours présents, nous Parce qu'ils présents, nous sommes toujours gens qui ont toujours présents, ils sommes toujours présents, nous sommes toujours nous sommes présents, présents, présents, temps nous nous mais, début, il faut que la personne sache, même donc, elle donc, a je il y Comme Voilà, Kabir, je crois que ce micro le Wow,